Mettez-vous Messieurs, nous voulons te dire merci encore ce matin. C'est un privilège de m'être venu et de pouvoir nous retrouver dans ces lieux et de pouvoir réellement aussi voir les dons que tu as déversés au travers des chutes et des critiques que nous chantons, que nous entendons ce soir. Nous voulons te dire vraiment merci. Nous t'avons glorifié de tout notre cœur et chanté avec autant de zèle et d'empressement, parce que réellement tu es vraiment notre Dieu. Sois béni encore ce matin pour la victoire que tu nous as donnée, pour la vie que tu nous as réellement aussi apportée et le privilège d'être appelé fils et fille de Dieu. Béni sois-tu, Père Dieu, pour ce peuple rassemblé entre nous. C'est vraiment une grâce extraordinaire et un privilège merveilleux, Seigneur, de célébrer ton nom comme nous l'avons chanté encore tout à l'heure, l'ancien évangile. Nous voulons demeurer ta parole à toi, Père, et avancer, marcher aussi avec toi, Père. Tu as vu ce peuple depuis toute la semaine, se tenant ici, Père, au travers des choses et des pour ta parole à toi, pour se revenir, toi qui es Dieu. Béni, qui récompense aussi mon sauveur, Seigneur, puisse-tu te souvenir de chaque Dieu. Nous prions pour le pasteur de cette assemblée, notre frère Albert. Nous prions mon sauveur, Béni, pour que tu bénisses ton serviteur, que tu le soutiennes, que tu le fortifies, que tu le relèves, que tu lui donnes vraiment une bonne santé, aussi, Seigneur, que tu dégages longtemps pour te servir encore, afin que ton peuple puisse entendre aussi ta parole. Aussi pour tous les anciens et les serviteurs du en ce jour Père, nous te sommes reconnaissants pour cette grâce Père. Nous sommes là rassemblés pour t'entendre, notre Dieu, afin que tu nous essuises, que tu nous enseignes, que tu nous parles, Père Dieu, que tu nous changes aussi, que tu puisses aussi nous remplir de l'Esprit Saint, parce que nous sommes le troupeau, de tout pas Vache, qui t'a bien conduit. Sois donc béni et exalté, car nous t'avons ainsi prié, au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir, et ben, le, la, voilà. Nous nous réjouissons de cette grâce que le Seigneur nous apporte encore sur la terre. Et, et euh, je crois que c'est notre dernière réunion ensemble. Avec et vous. Euh, Dieu vous l'a appris. Et bien, je rentre donc. Et je voulais donc aussi saisir l'occasion. Pour remercier encore une fois le pasteur qui m'a invité. Et m'a aussi accordé le privilège de me tenir devant vous. Et que le Seigneur me bénisse Ainsi que l'église qui travaille aussi avec lui je voudrais remercier aussi notre frère cuisinier et nous que l'artement n'appuie il vous soin de moi vous ne pouvez pas oublier mon frère Dieu de Nez et mon frère Francis aussi et la joie que j'ai eu aussi de revoir mes frère. Et Je voudrais aussi remercier aussi mon précieux frère Luc pour son amour et, et sa disponibilité. Et, et si également. Et les Je voudrais également aussi remercier tous les frères et sœurs. Si, et en fait, nous dans cette assemblée ceux qui sont venus de loin, parce que votre présence est aussi notre joie et surtout aussi je voudrais remercier aussi la chorale c'est merveilleux de pouvoir entendre combien de bruits et de de ces réunions des chants électroctiques chantés nous conduisent effectivement ici à, à la présence de notre Dieu. Et la toile, la les Que le Seigneur vous bénisse, notre Percy. Je pense que son prénom. Et qui vous, un vous entrez, et bénisse. Et il y a ça ce de la Et il y a il protocole. pour que le Seigneur vous bénisse chaque et les faire fonds de mon cœur, je voudrais vraiment vous dire merci. Et je aussi vos salutations à vos frères et sœurs qui sont donc à Bruxelles. Et y Je vis ici, mais je pars en fait de Madagascar je suis également aussi attendu jusqu'à moi. Vous si vous avez un petit temps, pensez à moi aussi d'abord. Parce que par la grâce du Seigneur, je suis toujours en voyage dans différents pays. Et très peu de temps aussi chez moi dans ce déplacement, on a toujours besoin de prières des uns et des autres mais quand que si vous pouvez penser aussi à moi quand vous priez le Seigneur quand j'avais beaucoup besoin que le Seigneur vous bénisse d'avance pour ce que vous allez penser et prier pour moi dans le dans le livre de Corinthiens, Corinto, au de Corinthiens, au chapitre, 15, au chapitre 15. Nous allons lire à partir du verset 20. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 1. je vous rappelle frère l'évangile que je vous ai annoncé que vous avez reçu la lequel Vous êtes donc sauvés pour autant que vous le reteniez tel que je voulais annoncer. vous l'ai annoncé Autrement vous serez cru enfin vain. Amen. Père Père et Monsieur Soba nous avons lu cette écriture et cette parole à toi. Nous voici devant toi, nous tous, Père, nous tenons dans ta présence pour recevoir ta parole, afin que nos cœurs à nous puissent, Seigneur, s'aligner selon ta parole à toi, selon ta volonté, Père. C'est vrai que quand tu éclaires certaines mots par ta lumière, nous voyons véritablement la lumière. Viens donc nous parler, nous écrire encore davantage pour afin que, nous puissions avoir une position correcte et juste et qui est vraiment conforme à ta pleine volonté. Nous sommes à toi, mon bénédé Seigneur. Nous n'avons point d'autre Dieu que toi. Nous avons ces désirs de ce que tu nous parles. Et si tu nous parles, nous allons nous conformer certainement à ta volonté à toi, parce que tu es notre Dieu. Sois donc béni, Père, et exacté et glorifié. Je t'implore aussi grâce et miséricorde, Père. J'ai beaucoup de faiblesses, mon Père. Je te demande grâce, ne régale pas de faiblesse, mais... Accorde-moi la grâce de n'être simplement qu'un micro pour ton peuple, Seigneur, parce que ce peuple n'a besoin que d'entendre ta voix. Nous tous nous avons ces désirs-là. Monsieur, être béni et glorifié, tu t'inspirer au nom de Christ. Amen. Amen. Amen. Amen. Vous pouvez vous assurer. Bienvenue la Alors, nous venons de lire cette parole de l'Écriture. Bienvenue l'apôtre Paul qui a pu avoir la maître écrit et exprimer ces paroles qui sont profondes. Et cela s'adresse au peuple de Dieu. Et c'est la manière dont cet homme exprime le choses. Et il y a qui nous réellement le cœur. Cela nous rappelle dans le livre de Galat au chapitre 1, oh, cet homme de Dieu exprimait d'une manière claire de choses. D'abord, il s'est d'abord présenté lui-même. Mon discours au peuple Afin qu'il n'y ait pas l'ombre d'un doute ou de probabilité. Et ça, y ait la certitude même dans le cœur de ceux qui vont l'entendre. Et ça, tu il y a la la Et ça soit même chez les Corinthiens. Je pense aussi Il y a la Il y ici, par exemple, le chapitre 1 de Corinthiens. Et la tournure, il y a la... De... La... Le... le verset 1. Là il y a la la paix. Le même serviteur de Dieu, verset chapitre 1 de Galates, et le verset 1 il dit Paul, Apôtre nom de la part des hommes, mais tout moi par un homme, mais pas Jésus-Christ, mais par Jésus -Christ. Et Dieu le Père il Donc il présente réellement son apostolat. Il Parce que dans 1 Corinthiens, au chapitre 12, nous lisons au verset 28. Ans. Ici, on nous dit et Dieu a qui ont le don de miracle. Il y a le don de guéris, et le de un que ça. Ephésiens au chapitre 4. Et à... du Lisons à partir du verset 11, Et il a dilages... C'est je vous les donne. les que Je serai avec toi quand j'étais avec vous. Et ma je ma Et qui nous C'est ainsi que tu réussiras dans tout ce que tu. Et pour laquelle nous dans la c'est laquelle que c'est ça. Et Voilà que Jésus est célèbre. Et là. Il va parler au peuple. Et alors, Et les bonnes, les bonnes Et il y a encore dans il Nous devons partir. Et maintenant, que le peuple a dit à répondre à Et a. il dit nous ici. nous ben, Et, et puis je l'ai détruit. Je lui dis. Je vais envoyer mon ange. pour qu'il puisse Il dans les de choses. a -truire voyez moi je vais comme ça il s'est dit il dit seigneur notre nous c'est toi qui nous as fait sortir de l'église. avec c'est toi qui nous as fait marcher ni de toi si vous tu ne marches pas avec nous nous aussi nous partons Nous ouais partir d'ici le quartier si toi tu es avec nous Si toi tu es avec nous Si tu es la nous Comment le Seigneur, notre Dieu, a fait l'éloge. Il y a Chapitre nous allons lire avec vous. à la même chapitre 2, nous nous lisons le verset 2. Verset il dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Vous suivez Et puis il dit, je sais que tu ne peux supporter le méchant. Et tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Et il est toi. Les a trouvé mort mais s'agit le peuple de dieu Très La question que j'avais posée une fois était de pouvoir savoir parce que si je dois prêcher quelque chose, je dois savoir ce que je dois prêcher. Bon, prenons un exemple. Mais bon, dis qu'il faudra prêcher sur le baptême comme le Seigneur a été allé pour savoir les baptisés. Celui qui sera baptisé, celui qui pourra sera baptisé, lui sera sauvé. Et Si je dois parler du baptême, je dois savoir qu'est-ce que c'est que le baptême. Quel est que le baptême de ce baptême Et quel est le véritable baptême que Dieu veut que nous être baptisés Et moi de la Donc à il m'a instruit et <reparité> qui a été oh, un ça enseigné ah, non non non non non non non non non dit non non Il y non non non non non Et non non non non non le non Et non non non la non non non non non le ce que je vous ai précisé. Donc, si je dois prêcher sur le papier, je dois d'abord savoir qu ce que c'est si que le papier. il il baptisé protocole un bateu, que <c> est est, il Au du Seigneur Jésus. prêcher le baptême au nom du Seigneur Christ. Et baptisé au nom du Père, du Fils du saint c'est comme le pas. Ils sont tous les deux dans le nous. Et puis, il y a un ici, yaka. Et l'autre là, c'était deux. Bah, bah, bah, bah, bah, bah. Celui-ci, il se tient comme ça. Yankaya. Il dit, moi oh, je crois, mon grand. Il l'autre a Et autre qui en fait fait lui, autre est en face de lui, Il dit moi, je crois, que le la. est dans le nom du Il Moi, a Alors celui-ci. Il Il dit qu'il Il y a un petit peu le nom du Seigneur de Christ, Il dit à celui-ci. Il y a Il le Je baptise moi dans le nom du Seigneur Jésus Christ. Et puis moi, Mon je veux te baptiser dans le nom du Père du Fils et Alors je vous pose une question qui a été baptisé qui a baptisé qui C'est là aussi. C'est là aussi que vient cette question. Je sais que ça va vraiment choquer les gens. Il y a Celui-ci. Je crois. Vous avez le nom du Seigneur Jésus-Christ. Celui-là le vrai baptême, esprit Y a au nom du Seigneur Jésus et lui, il va baptiser celui-là au nom du Père, au nom du Père, au Qui du Père, est nom du Père, est nom du Père, au nom qui Père, au nom du Père, au C'est bon, là. là que vient la question de savoir qui vous a baptisé. est une question très importante. Qui <rire> Qu vous a baptisé? Savez-vous, frères et sœurs, que le baptême est d'une importance capitale pour un royaume. Bien que cet homme ici était baptisé au nom du Seigneur, jésus Christ. » Ce baptême n'était pas profond. Et le a l'homme, c'est lui qui ce baptême-là à voit que sur qui sans conviction sans foi la qui Parce que comme le baptême bonne conscience qui nous Votre produit, Et de... en je vous rappelle, Frère. Moi, je... Je vous ai avancé. vous n'avez pas il je de la Laik Il de la la paix. Il la le baptême n'est pas venu des apôtres et le protocole c'est le Seigneur <laughs> qui a dit et fours, il faut bien nous c'est lui qui croit il pas dit il sera s'est c'est me pose une telle question et parce que dans les scènes il ne a pas je vais vous poser une question je vais toujours... vous poser une a qui est-ce que le Seigneur non, non, a eu pas? l'ordre de qu'il qui puisse baptiser Il y a le péché le Et à tout le monde? Il y a un jour Non, monsieur. Aux oui. Oui. Mon disciples. Oui. A un l'a Il y a un il faut que ça soit Le verset suivant. Nous réalisons le verset 2 pour l'adoption de de Tony! Yeah. Voilà. 1 Samitien chapitre 2. On t'étoie, c'est ça, Alors, nous faisons ici, verset, 1 chapitre 2, verset 13. Et c'est y a combien hum. toi, tu viens C'est pourquoi nous rendons complètement grâce.